Ooh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 pas à nous Seigneur Pas à nous Seul soit la gloire, mon béni père. À ton nom soit l'honneur, mon béni Seigneur. Merci pour ce privilège que nous avons encore reçu de ta part encore d'être parmi les vivants encore ce soir. Comme nous l'avons entendu aussi, les morts ne peuvent pas se célébrer, mon béni Seigneur. Les vivants, les vivants, ce sont ceux-là qui te louent, père. Nous rendons gloire à ton nom encore pour la grâce que nous avons de pouvoir avoir le souffle de vie. En ce jour et aussi aujourd'hui, Père, oh Dieu, d'être amené en cet endroit, conduit par toi, mon bénéfice Seigneur, pour que nous puissions aussi élever nos voix pour louer ton Saint-Nom. Béni sois-tu pour les chants et les cantiques, Père, inspiré que nous avons eu à pouvoir la grâce de voir chanter de tout notre cœur, Père, aussi pour ta présence divine encore parmi nous, encore ce soir. Seigneur, tu es vraiment l'auteur de la vie, aussi, Seigneur, au oh Dieu de la joie, l'allégresse, vient de toi, mon bénéfice, Père, Seigneur, au oh Dieu. Tu as fortifié encore notre foi, encore du notre de corps, Père. Merci parce que tu es réellement le Dieu qui qui nous tient par ta main, Seigneur. Merci encore pour ta fidélité, Père mission, dans ta parole à toi, mon sauveur. Tu l'as dit que c'est vrai, tu seras présent là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, Père. Béni sois-tu encore pour ce moment. Nous pensons à, à tous nos frères et sœurs, partout où ils sont encore en ce jour, afin qu'ils soient aussi bénis, ceux qui sont aussi en connexion, mon mes Père, et qui ont le désir de pouvoir encore davantage marcher avec toi. Seigneur, à ceux-ci qui passent un moment tellement difficile, mon bénévole Père Tubissant, nous pensons aussi à eux, Seigneur, afin que tu agisses encore dans leur marche et leur vie aussi, mon mes Père. Sois glorifié, sois béni, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour sa bonté et son amour à notre endroit, de nous avoir aussi ramenés encore aujourd'hui, pour que ensemble nous puissions avoir ce temps de communion, de manière à ce que nous puissions aussi lui exprimer. La reconnaissance à son endroit pour le bienfait qu'il ne cesse de pouvoir réellement aussi nous accorder. Il a fait de merveilles pour nous et il continuera encore davantage à pouvoir le faire. De tout notre corps, nous nous attendons à lui pour qu'il puisse continuer à pouvoir agir, effectivement, puisque c'est aussi le temps dans le Seigneur, notre Dieu, veut aussi amener son peuple dans la position dans laquelle il désire toujours que le peuple puisse aussi atteindre. Et c'est à nous, réellement aussi, à pouvoir nous laisser conduire par le Seigneur. Nous lui sommes vraiment reconnaissants de tout notre cœur, parce que c'est lui qui nous taille et aussi qui nous amène très certainement à la perfection. Nous nous réjouissons de ce que nous pouvons nous laisser aussi tailler par sa main, et surtout aussi davantage aussi être éclairé pour que nous ne marchons pas en tâtonnant, mais que nous puissions le voir aussi à l'œuvre, de manière à ce que notre foi aussi puisse s'accrocher aussi à lui, parce que ce qu'il attend aussi de nous, ce que nous croyons de tout notre cœur, et que nous puissions avoir confiance en lui comme nous l'avons entendu, donc que nous puissions nous confier en l'Éternel, notre Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de lumière. En dehors de lui, il n'y a pas d'avenir. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Nous le remercions aussi parce qu'il est un secours qui ne manque jamais autant de la détresse. Il a toujours été là lorsqu'on crie à lui et il répond effectivement à nos prières. Notre cœur se repose sur lui. Il est aussi notre espérance, notre soutien et aussi notre confort, consolation. Dans nos difficultés, dans le moment le plus triste, il n'a jamais manqué de pouvoir. Il aussi nous assister. Qu'il soit donc béni et qu'il vous bénisse tous, et encore aujourd'hui. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, nous lirons quelques portions de l'Écriture et, et nous prierons également aussi pour que le Seigneur, notre Dieu, nous assiste. Dans Ésaïe 55, nous... Lisons à partir du verset 6, Esaïe 55, verset 6, il dit « Cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, et que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner.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 Tendre Père et précieux Sobar, nous voulons te dire merci encore pour la grâce que tu nous accordes, le privilège d'être encore ici, assemblé en tant que ton peuple, Père. Et nous voici ici, sachant que tu es toujours présent, tu es vivant, mon bien-aimé Père, et que ta parole à toi, il a la puissance de pouvoir transformer, nous amener encore à la position dans laquelle tu veux que nous puissions être Père. Nous avons lu ta parole et nous implorons ton soutien, ton secours, que tu nous aides encore en ce jour, Père. Viens encore, Père Tibissant, Dieu, nous parler parce que.. Quand tu parles, bienvenue Patrice, nos vies, changez aussi notre façon d'être aussi, Patrice, Dieu, et que tu nous conduis dans la voie que tu veux que nous soyons. Sois béni et glorifié, quand nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous le voyons dans les saintes écritures, nous lisons, comme l'écriture le fait savoir, que cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ce qui veut dire que nous entendons par là que nous sommes invités à pouvoir vraiment chercher l'éternel, parce que c'est la période pendant laquelle le Seigneur a donné la possibilité qu'on puisse qu se laisser voir, effectivement, que on puisse réellement le trouver. Je crois que nous l'avons lu, cette écriture, et nous remarquons aussi quelque chose de merveilleux, ce que, aussi comme l'apôtre Paul l'a pu le dire aussi dans deux Corinthiens, que vous connaissez très bien, il dit, mais il exprime cela en disant que c'était un temps qu'on appelle « voici les temps favorables ». C'est un temps qui est favorable, effectivement. Quand on dit favorable, c'est un temps qui est propice. Où, où, où réellement la personne qui, qui les désire a la possibilité de pouvoir avoir réellement aussi accès. Et nous comprenons qu'effectivement, que ce temps est le temps où réellement que quand nous pouvons. Il a dit, mais parce que quelque part il me dit, mais et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai donc trouver. Remarquez très bien que ce temps est un temps particulier. On dit que chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Et plus loin, on me dit aussi que quel est méchant, abandonne sa voix, et l'homme iniquité aussi ses pensées, qu'il retourne à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Et qu'on nous montre effectivement que c'est une période tout à fait particulière. C'est pour ça que dans les scènes écritures, que là où nous entendons aussi l'écriture, nous dit, mais au temps de la grâce. Je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Nous réalisons qu'effectivement que ce temps est, celui où le Seigneur peut être trouvé effectivement, comme il nous fait comprendre effectivement aussi que un temps où c'est vraiment favorable, où même quand tu, tu as besoin de quelque chose d'une certaine manière ou d'une autre, c'est pas un temps où tu peux dire mais comment je peux l'avoir pas, c'est un temps favorable. Je veux que vous compreniez effectivement cela. Parce que qu'on dit que c'est un temps de la grâce, effectivement. Si vous pouvez remarquer, effectivement, mon frère et ma sœur, ce que c'est une période qui est tout à fait particulière. Elle a une particularité d'être particulière, parce que même dans les scènes d'écriture, lorsqu'on on nous parle dans Jean, on dit fait que la loi est venue par Moïse. Hein. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. On a bien dit, la grâce, vous vous souvenez, c'est le nom l'Écriture. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, effectivement, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir que lorsque le Seigneur, notre Sauveur, est entré en scène, nous l'avons eu à pouvoir les lire il y a un temps de cela, il est arrivé, effectivement, je pense, dans la ville où il était, et là, il est entré dans la synagogue, effectivement, on lui a donné euh, le livre, effectivement, le rouleau, il est déroulé, effectivement, et, et il arriva dans la partie, effectivement, Effectivement, des Aïe au chapitre 61. Vous vous souvenez de cela. Il a lu l'écriture, effectivement. Et ce qui est frappant, c'est ici que, dans Luc chapitre 4, nous l'avons lu, et, et chapitre 4, effectivement, ici, et, et on nous montre quelque chose de particulier. Il dit, chapitre 4, c'est et on lui dit ici, si, il dit, donc voilà que c'est au verset 16, il dit, mais il s'est rendu donc à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra donc dans la synagogue le jour du sabbat et il s'éleva pour faire lecture. Et on lui remit donc le livre du prophète Isaïe, l'ayant donc déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous entendez cela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 Et aux aveugles, le roulement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une garnée des grâces du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, et les remis au serviteur, effectivement, et s'assit, tous ceux qui étaient, qui se trouvaient dans la synagogue avaient leur regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est donc accomplie. Donc, vous avez bien remarqué, effectivement, que il a bien lu le rouleau, il s'est arrêté, effectivement, comme nous l'avons lu ici. Il dit même, « Pour publier une année, pour publier. » Est-ce que vous comprenez Pour publier, donc, annoncer une année de grâce du Seigneur. Alors, quand on dit « l'année de grâce, c'est une année de grâce. Donc, c'était un moment favorable. Donc, comprenez, frères et sœurs, que nous sommes dans ces temps-là. Ça veut dire que nous sommes dans le temps de la grâce. Qu'est-ce que cela veut dire Alors, regardez, frère de Sable. Lorsqu'un homme, effectivement, a été condamné, et qu'un président ou un roi devient au pouvoir, il monte au trône, on parle, effectivement, de la grâce. Donc, cest dit que le roi peut ordonner, peut-être, peut faire grâce à un prisonnier. Donc, s'il fait grâce au prisonnier, prisonnier prisonnier être libre. Cela veut dire, mon frère et ma soeur, que l'année de grâce, ce n'est pas une année de condamnation. Non, c'est ça, c'est absolument important que nous comprenions cela, paix Il a bien dit effectivement une année, donc pour publier une nouvelle effectivement, la liberté de délivrance, une année de grâce. Publier une année de grâce. Donc ça veut dire que c'est un temps qui est vraiment un temps glorieux, un temps de délivrance, un temps de liberté, mon frère et ma soeur. C'est-à-dire que ce temps-là, effectivement, eh ben ce n'est pas le temps où on peut condamner quelqu'un. Parce qu'on dit, on a fait grâce à la personne. Et cette personne était, était coupable. Donc dans cette période ici, il dit, mais qu'il retourne à l'éternel, notre Dieu. Qu'il ne se lâche pas de pardonner. Oui, mon frère, c'est le temps favorable. Peu importe ton état, monsieur. Peu importe ton état, madame. Mais c'est le temps de la grâce. Où Dieu fait grâce aux hommes. Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu aux hommes, mon frère. Alléluia. Oui, madame, oui, monsieur. C'est pourquoi, frère, que les gens ne croient qu'on pas compris. Même les pharisiens, les pharisiens, effectivement, ces jours-là, quand ils sont venus avec la femme, ce n'était pas le temps de la condamnation, monsieur. Ils n'ont pas compris. Évidemment, elle était condamnable. Mais les temps-là, ce n'était pas le temps de la condamnation. Il a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. C'est important, mon frère et ma soeur. C'est pour ça qu'on doit bien comprendre, frère, que l'année de la grâce a eu un commencement. Elle aura aussi une fin. Je voudrais que vous vous réveillez, mon frère et ma soeur. Que vous saisissez l'amour de Dieu à votre endroit. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne vous condamne pas. Pour quelle raison mon frère mais c'est l'année de la grâce parce que les sangs mais c'est vrai ouvrez bien vos oreilles parce que les sangs a été versé pour toi il est mort pour toi il est mort pour chacun mais maintenant quand on accorde la grâce chacun doit prendre la grâce Amen. et c'est vrai ça s'applique bien que la grâce est grâce pour celui qui la soit comme grâce c'est pourquoi moi je peux pas condamner un frère est-ce que vous comprenez? Ah non! Je ne peux pas condamner parce que Dieu ne m'a pas envoyé à pouvoir condamner. Il est bien dit ici que nous, en tant que serviteur, cette bonne nouvelle, pas la nouvelle de condamnation, cette bonne nouvelle, quand on dit la bonne, c'est la joie, nous. Cette bonne nouvelle du royaume. Nous ne prêchons pas l'évangile de la condamnation. Nous prêchons l'évangile de la grâce que Dieu nous a accordée. Mais la grâce de Dieu ne pousse pas à vivre n'importe comment comme un cochon. Non! La grâce de Dieu m'amène à pouvoir considérer Dieu et à chercher la sainteté, monsieur. Alléluia. Oui, j'étais incapable, j'étais un condamné au péché, mais la grâce de Dieu m'a rendu capable. Alléluia. Gloire à Dieu. J'étais un homme impur, mais la grâce de Dieu m'a rendu pur, monsieur. Oui, madame. Oui, monsieur, c'est ça les temps favorables. Les temps dans lesquels toi et moi, nous vivons, mon frère. Où Dieu est à mesure de pouvoir te pardonner, toi, frère, toi, sœur, quand tu reconnais ton état et que tu as besoin de lui. Avant, la loi disait, tu ne fais pas, tu es condamné. Mais quand Christ est venu, mon frère, la grâce et la vérité. Il t'a ouvert les yeux. Il dit, vois qui tu es. Vois ce qui a été fait. n'a pas été appelé pour être condamné. Pour, pour vivre et servir Dieu. C'est nécessaire. Alléluia. C'est pour ça qu'on nous dit que nous ne sommes pas sous la loi. Mais nous sommes effectivement sous la grâce. Mon frère et ma soeur. Il faut que vous vous réveilliez. Et vous puissiez avoir le regard qu'il faut. C'est pour ça que tous ceux qui regardaient, les gens disent, ah, les frères, les frères, ce n'est pas un problème. Mais quand Dieu vous aura les yeux un jour, vous glorifiez. Parce que tous ceux qui voyaient cette femme, oui, c'est un saint qui dit, elle était condamnée. Chacun de vous laissait. Et oui, ils avaient raison d'avoir des pieds, effectivement. Mais maintenant, c'était un moment où on leur a posé la question simplement. Si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. J'aime Jésus, frère. Nous devons beaucoup l'aimer. Plus que nous le disons, mais que notre amour soit vraiment fort et sincère. Pour lui, mon frère et ma soeur. Là, le problème vient à ce que maintenant il se l'aime beaucoup, il n'a pas dit ne le faites pas non Alléluia. il n'a pas dit ne le faites pas ce n'est pas conforme. non il a dit bien sûr qu'il n'y a pas de problème hein. il dit mais juste je vais seulement vous demander à vous, frères et sœurs vous voyez l'amour et la grâce de Dieu pour un pécheur déjà condamné Amen. Ah, qu que son Seigneur soit jésus qui c'est le salut. jésus qui c'est la vie. jésus qui c'est la délivrance, mon frère. C'est la joie de ton âme. Oui, frère. Une bonne nouvelle. Alléluia. Je vous annonce une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous donne un sauveur. Alléluia. Donc, quand on a un sauveur, c'est qu'on a un salut. Bien sûr, mon frère, la loi dominée, la loi enfermée. Mais il est venu pour libérer. Alléluia libérer les captifs. C'est pour ça que est venu chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Mon frère, tu es coincé par tes péchés. Parce que, mais il y a quelqu'un. Tu n'as pas de mais je ne pourrai pas m'en sortir. Oui. Avant, oui, vous ne pouvez pas, mais maintenant, maintenant c'est différent. Amen. Ah oui. Amen. Parce que nous sommes dans un temps qu'on appelle les temps de la grâce. Les temps favorables où Dieu te pardonne encore. Et puis on ajoute l'écriture, dit avec bonheur, il dit, qui ne se lasse pas. J'aime Jésus. Amen. Oh, frère. Ah, c'est merveilleux. Ah, c'était un bonheur. Nous l'aimons, frère. Et nous sommes, peu importe ce que les gens peuvent penser de nous, c'est qu'on dise de nous ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Vous vous rendez compte, frère, juste pour que vous puissiez voir simplement comment il amenait ses disciples à voir comprendre cela. Pierre, qui le regardait, dit, mais, euh, maître, combien de fois puis-je pardonner à quelqu'un qui m'a offensé? C'est que bon, tu comprends que okay. quand quelqu'un fait une fois, il vient de demander pardon, je dis bon ok, il n'y a pas de problème. Il vient encore deux fois, bon, je commence à grincer les dents. Mais trois fois, j'ai dit en tout cas là, tu commences à déborder. Ah oui, quand même, on est humain. Je dis bon, une fois, ça va, je dis bon, ça peut arriver. Deux fois, moi, trois fois, alors je crois que là tu commences à faire exprès. Quand même, tu fais, tu viens, je te dis bon, pardon frère, je pardonne. Tu vas, tu encore des pardons je... Troisième fois, je commence à pouvoir maintenant regarder. Les nerfs commencent à monter. Alors le Seigneur dit, tu veux savoir combien de fois 7 ah, tu... Sept fois, 70 fois. Alors maintenant, calcule. J'aime Dieu. Frère donc il vient, une fois il vient, tu, tu es censé le pardonner, deux fois il vient, trois fois il vient, quatre fois, donc dix fois, quinze fois, donc toujours en venant. Donc toi tu dois le pardonner. Est-ce que vous comprenez Il lui montrait que ce n'est pas le temps de la condamnation. Pour quelle raison Parce que Dieu t'a fait grâce. Oui, tu n'es pas devenu ce que tu es devenu libre aujourd'hui par tes propres efforts. Non, non, non, non. Parce que Dieu lui-même t'a fait grâce. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait arriver à pouvoir te pardonner. La mort était juste à côté de toi. Mais il fallait quelqu'un. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Il est devenu homme. Est-ce est que vous saisissez C'est nécessaire et important, mon frère et ma soeur, que vous puissiez réaliser. Pourquoi on dit que heureux le miséricordieux? Car ils obtiendront miséricorde. Donc, okay. Nous devons réaliser que nous sommes de, de ceux-là qui doivent arriver à être d'abord conscients avant de regarder. C'est pour ça que le maître dit, dit, disait une chose, il dit. Quand euh, il y a une façon de parler pour pouvoir nous responsabiliser d'abord. Il dit, mais pourquoi tu veux enlever la paille? Est-ce que vous êtes ici La paille, c'est une petite chose comme ça. Dans l'œil de ton prochain. Alors que toi, tu as une poutre. Vous voyez, je crois, ça, ça, ça peut être un peu la poutre. Là. La paille, vous voyez, elle est petite. Hein? Alors toi, tu as ça. Juste là, devant toi. Vous, vous, vous voyez cela? Mais tu ne la vois pas. Mais tu vas voir la paille qui est dans l'œil de Frère, je ah, et tu, tu commences à pouvoir répondre. Mais toi tu as la poutre, tu ne vois pas. Je dis, mais enlève d'abord la poutre. D'abord, regarde-toi d'abord. Avant de répondre l'autre. Examine-toi. Moi aussi comment j'étais. C'est à ce moment-là que la miséricorde se manifeste. Et l'amour de Dieu. Frères et sœurs, si nous pouvons réaliser ce genre de choses, eh l'amour de Dieu va comment couler dans nos cœurs. Les uns envers les autres. Parce que nous comprenons. Frère, pourquoi devrais-je condamner un frère ou une soeur? Oui, je dirais, vous savez que la Bible dit quelque part qu'avec la mesure que toi tu utilises pour mesurer, c'est avec cette même mesure que Dieu va être utilisé pour toi. C'est dans les évangiles. Donc, je dois d'abord, moi-même, être prudent, avant de prononcer la condamnation sur quelqu'un. Vous vous souvenez de David Oh, quand Nathan est venu lui dire qu'il y avait là, un chef qui avait tout ce bébé et tout ça, mais il y en avait un qui n'en avait qu'une. Et puis, lui, il, avait, il pouvait utiliser ce bébé comme il avait, il y en avait beaucoup, donc il pouvait prendre tout ce qu'il voulait. Mais il, avait, il y en avait un qui n'avait seulement que sa petite brebis là. Et cet homme-là, donc, là, il, va, il va prendre cette brebis là et puis il l'amène chez lui, il bloque là. Là, David était fâché. Il dit Tu es donc un homme comme cela, celui-là, là-bas. J'ai dit ah, Je condamnerai, je ferai ceci. Cette... Et il a fait ça, il ne peut pas faire ça. Là et Nathan, qui le regarde, tu fais comme ça. Il dit Oui, à moi, roi. Et cet homme, c'est toi. C'est la nature de l'homme. Dieu veut que nous puissions être différents. Frères et sœurs, le Seigneur, notre Dieu, il nous montre qu'il est vraiment vivant. Il descend, il vous confirme sa présence, il vous parle, mais vous sortez. Et après, la tristesse est toujours là. Vous savez, j'ai eu un témoignage, je crois, c'était euh, dimanche, je pense, C'était ma sœur Bélie qui est venue donc dans mon bureau et, et, euh, on parlait euh, avec un cas et puis euh, il y avait un cas qu'elle qu avait puis j'ai dit je parlais avec, on parlait puis j'ai dit vraiment que, que le seigneur te fortifie te soutienne vraiment pour que malgré euh, l'état de ton frère effectivement il dit frère ah, ah, ah, ah, j'ai quelque chose à pouvoir dire puis que le seigneur a parlé en montrant qu'effectivement que toutes choses concourent pour le bien de ce qui aime l'Éternel. Avant, j'avais quand la nouvelle venait comme ça, j'étais tremblé. Mon Dieu, il dit mais quand on a eu à pouvoir, il dit, c'est vrai qu'on l'avait toujours entendu, mais ces jours-là, c'était une révélation profonde. Je peux dire aujourd'hui, mon frère, je dis, je suis tranquille, que mon frère soit dans les soins intensifs ou comment, ce que Dieu va dire et qu'il va faire, je glorifierai Dieu. Je la regarde, j'ai dit, en tout cas, le Seigneur a atteint quelque chose, parce que c'est vrai, frère. Nous, nous avons la grâce de pouvoir voir le Seigneur qui marche avec nous, qui nous témoigne à nous qu'il est avec nous, et que nous sommes son peuple, effectivement. Alors, pourquoi est-ce que de qui, qui aurais-je peur et pourquoi je tremblerai de quelle nouvelle ou quelle situation C'est vrai que maintenant parlant, on, on se retrouve dans une situation enfin, quand on entend un... Paf, on est donc abattu en ce moment. Ça peut arriver. Mais la parole de Dieu revient. Amen. Il te relève effectivement. Oui. Toi, en tant que fils et fille de Dieu, ton travail à toi, c'est que quand la mauvaise nouvelle arrive, on te dit quoi Lève la tête. Ah. Vous n'avez jamais remarqué en lisant le saint Écritures Je ne sais pas si vous avez fait attention. On nous a parlé effectivement qu'il y aura des tremblements, il y aura ceci, il y aura ceci qui va s'élever. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit après il dit, mais Quand toutes ces choses commenceront à arriver, baissez la tête, non. tremblez, non. non Il dit, redressez-vous et levez la tête. Ça veut dire que prenez courage Soyez toujours sûr qu'effectivement que toutes ces choses arrivent. Mais vous, Dieu a quand même autre chose pour vous. Il dit, lèvez même car votre rédemption approche. Les jugements est pour eux. Mais les jugements n'est pas pour toi. Vous savez, vous savez, Dieu a accordé la grâce à Israël. Il a accordé à tout le monde, mon frère. Dans cette période dans laquelle il s'est trouvé qu'il était cette grâce que tout le monde pouvait arriver à pouvoir recevoir, approcher, et bénéficier. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué cela, lorsqu'il descendait vers Jérusalem, et au-dessus là, il s'est tenu, et il a commencé à pleurer. Les gens le regardaient et, et se disaient, mais pourquoi ce prophète de Nazareth, il pleure Vous savez, Dieu peut faire agir, c'est la vérité, frère. Et faire son, faire son serviteur d'une manière particulière et vous commencez à pouvoir dire, mais pourquoi il agit comme ça pourquoi il... En fait, j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, des hommes, et ça c'est vrai, que vous ne le croyez pas, c'est votre problème. Un homme que Dieu tient en sa main, Dieu peut le faire, faire agir d'une manière que vous... Regardez, vous êtes tenu. pas possible. Mais c'est l'autorité de Dieu de faire ce qu'il a envie de pouvoir faire. Et c'est pour ça que quand il était tenu, Jean était, était tenu, mais il dit, mais voilà que les gens l'a crié avec joie. Mais il commence, il tient là, commence à avoir pleuré. Pourquoi il a pleuré? Il dit, oh, c'est toi aujourd'hui. Tu reconnaissais le jour de ta visitation. Toutes ces choses qui, sont, qui vont arriver, ne devaient pas arriver pour toi, mais parce que tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation. Alors, c'est pour ça que vous avez remarqué que tu est tu sais rentré. Et On l'a même dit, je crois, parce que on va pouvoir entendre qu'ils ont mangé leurs propres enfants. On les a massacrés, mais c'est sûr et certain, le peuple de Dieu qui sont devenus des cannibales. Des gens, s'il vous plaît, frères et sœurs, des gens qui ont eu à pouvoir être. On quand même entendu, parce qu'ils ont, ils ont été dans les synagogues, les pharisiens ont prêché, ceci, ce, ce, ce, ils, ils connaissaient quand même. Bien sûr, ils connaissaient quand même. Parce que c'est en l'an 70. Oui, vous savez qu'il est. Il est, il est Ressuscité, ils l'ont rejeté. La période, effectivement, ils n'ont pas reconnu le jour de leur visitation. Et pourtant, ils étaient au milieu d'eux. Ils agissaient, effectivement, conformément. Mais c'est vrai, on voyait des malheureux qui, qui étaient ramenés qui, qui, qui, qui, qui à pouvoir se réjouir davantage, les, les boîter, tous, tous ceux qui étaient dans les conditions le plus difficile, qui reconnaissaient. Parce que sachez très bien, frères et sœurs, pendant que les Seigneurs étaient là en Israël, il y avait beaucoup des aveugles, beaucoup de paralytiques. Mais le Seigneur n'a pas guéri tous les paralytiques, ni tous les aveugles. Il nous a même euh, ramené à ce que nous puissions comprendre aussi, pour que nous puissions... Il nous dit, mais n'y et, mais, et, avait-il pas des veuves en Israël C'est le Seigneur qui l'a dit, non il dit, mais, il dit, mais... Et pourtant, Elie n'a pas été envoyée vers l'une d'entre elles. Mais ça s'arrêta. Et pourtant, en Israël, il y en avait. Bien sûr que oui. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Donc Dieu donne effectivement, et il est présent pour pouvoir agir. Mais regardez, la grâce de ceux qui ont eu à pouvoir reconnaître. Comme nous le disions effectivement avec Bartimée qui était donc un aveugle, qui il est tout son cœur effectivement, alors qu'il ne voyait pas mon frère. Les autres voyaient effectivement et qu'il courait, il ne voyait rien. Mais il a posé la question, mais mais pourquoi vous courez, qu'est-ce qui se passe Mais il s'agit de cet homme de Galilée, le prophète Nazareth. Et tout d'un coup, il n'a pas appelé le prophète Nazareth, il a crié, fils de ta fille. <rire> cet homme a reconnu effectivement que c'était son temps. Et il dit, le temps pour ma délivrance est là. Je suis aveugle, mais c'est mon temps pour voir. chose impossible pour être humain. Normal, évidemment, dit, mais c'est pas possible. Mais... Il dit, mais c'est mon temps. Frère et sœur, toi, toi, chacun de nous ici, nous devons reconnaître effectivement que dans quel temps nous vivons. Peu importe l'âge de la vague d'Odyssée, mais c'est toujours un temps de la grâce. Tes incapacités, mon frère, mais Dieu peut te rendre capable. Allé. Le problème n'est pas de Dieu. Il a déjà proclamé, la nature le sait. Amen. Seigneur, je ne sais pas faire, je ne peux pas le faire. Oui, mais il le savait, c'est pour ça qu'il est venu. Amen. Amen. Je ne peux pas aimer quelqu'un. Il le savait. Je ne peux pas mettre ta parole en pratique. Il le savait. Bien sûr, mon frère. Oui. Il savait, il savait très bien. Toi, tu ne peux rien apprendre à Dieu. Il savait très bien Amen. que toi, tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique, effectivement. Mais c'est pour ça qu'il est venu. Amen. Pour que toi, aujourd'hui, tu dis, gloire à Dieu. Amen. Ce qui était impossible pour moi est devenu possible. Je pensais qu'ils allaient aller en enfer. Mais aujourd'hui, je suis sûr et certain que l'enfer est fermé pour moi. Moi c'est le ciel. Oui frère, tu peux le dire, tu peux le dire avec assurance mon frère. Alléluia, sans hésitation, au moment où est ton aiguillon, parce que moi je vivrai. Ta déclaration détermine ce que tu es. Alléluia. Oui mon frère. Amen. Oui, bien sûr. Amen. Tu, tu dois être de ceux-là qui disent, en tout cas, si c'est pour vous quelque chose de différent, mais moi, je suis sûr et certain que si le Seigneur vient aujourd'hui, moi je m'en vais. Amen. Oui, parce que, regardez frère, si, vous savez, dans quel temps le Seigneur va venir? Mais c'est toujours dans ce temps. Et bien sûr, vous savez euh, à quel moment les temps favorables ici où nous pouvons prier Dieu effectivement et qu'il vienne, lequel il peut te pardonner, euh, parce que c'est ce que j'ai dit, ce n'est pas le temps de la condamnation. C'est la biblique, hein? quand on dit le temps de la grâce, ce n'est pas le temps du jugement, de la condamnation. Non, parce que la condamnation vient après que et toi et moi, nous sommes dans un temps favorable. Les autres ne comprennent pas ils ne voient pas. Mais toi, oui, tu dois le savoir. Que dans un temps ici où je me trouve, peu importe le problème, quand je me mettais à genoux, je pleurerai, je prierai, il répondra. Ce n'est pas pour rien qu'il parlé de la persévérance. Bien sûr. Il sait que j'en ai besoin. Il est venu avec. Bien sûr, monsieur. Monsieur madame Le temps favorable. Frères et sœurs, ne perdez plus votre temps. Et comme vous l'avez toujours entendu ici, avec oui, il m'a fait, il m'a dit, peu importe. Si le Seigneur a permis que cela soit. Parce que souvent, nous, nous, nous le Seigneur, pourquoi ça m'arrive Maintenant, on a appris. Amen. Oui, frère, si je murmure encore, ce qu'on ne pas connu le Seigneur ah oui, puisqu'il me l'a dit, il s'est révélé à toi, il dit Mais toi, toute chose concourt pour ton bien. Alors je ne vais pas commencer à pleurer, il dit Mais Seigneur, oui, parfois ça fait, mais Seigneur, il dit Mais dis, que ton nom soit béni, même avec larmes. J'ai dit Alléluia, que ton nom soit béni, c'est pour mon bien, même si je pleure, mais c'est pour mon bien. Bien sûr, mon frère et ma soeur. Nous ne sommes plus des, des lecteurs des, et ça, ça appartient à quelqu'un d'autre. Non, ça, ça m'appartient. Amen, amen, amen, amen. <rire> Le Seigneur, vous, vous êtes des enfants de la lumière. Donc, dans vous, là, je suis dedans. Amen. Je ne vais pas lire pour quelqu'un d'autre. Non. non, non, je suis dedans. Donc, enfant de la lumière et du jour. Vous n'êtes pas l'intérêt pour que ce jour-là, j'aime Dieu, vous sur vous surprenne. Donc ça veut dire que moi je dois, je dois être conscient qu'effectivement que quand il va descendre, moi ici je ne vais pas être quelqu'un qui va être, je ne sais plus très. Non, il doit au-dedans de moi, il y a un réveil. Amen. Pour quelle raison Parce que tu dois le dire, frère. Pourquoi Parce que la Bible nous dit, à nous, quand Christ, Amen. votre vie, Amen. paraîtra, Amen. nous paraîtrons. Amen. Donc ma vie est liée à lui. Alléluia! que j'ai d'âme ou que tu sois éveillé, quand il viendra, je partirai. Parce que sa vie est de moi. C'est vrai, nous sommes liés. Il ne peut pas partir sans moi. Alléluia. Oui. Eh bien, bien sûr, je suis son corps. Frère, ça, les démons peuvent chercher à pouvoir te décourager. Oh, oh, oh. Lui, s'il vient, il vient me chercher Est-ce que je suis son corps. L'Écriture dit que nous sommes le corps de Christ. Donc, si Christ vient, ce n'est pas pour les autres. C'est pour moi. C'est pourquoi, même dans les moments le plus sombres, tu t'élèves comme tu dis Seigneur, gloire à toi. Même s'il fait sombre, je tu sais que la lumière est là. Toi, mon frère et toi, ma soeur, qui est un fils de Dieu tu dois réaliser qu'effectivement que quand Dieu parle les autres sont différemment ainsi mais à toi il y a quelque chose de particulier il faut que tu le réalises parce que à la manière dont Dieu te parle à toi mais c'est pas comme pour les autres nous l'avons lu ici. vous direz mes frères peut-être que tu nous racontes des histoires il n'y a pas de problème mais je reviens toujours à Matthieu chapitre 13 il a parlé à tout le monde. Mais il dit, mais à vous. Ce qui vous parle pas différemment. À vous, il vous a été donné. Donc, toi et moi, soyons dans à vous là. Non, je ne peux pas chercher à être en dehors des à vous là. Non, je suis dans à vous. Ah oui, où veux-tu que je sois ah, Je suis dans à vous. Pas, ben à, pas ben à eux. Parce qu'il dit à vous, il vous a été donné. Pas à eux. Donc moi, je ne vais pas être dans eux. Je dois être dans à vous. Oui, oui, que Dieu te bénisse. Mais je ne sais pas si vous saisissez. Vous me regardez comme si vous étiez en train de dormir. Frère, vous allez le regretter, ma soeur c'est la vérité frère et sœurs, parce que pour vous c'est comme si on, on, on, on joue la musique effectivement c'est agréable et puis après vous. Oh ben, non mon frère nous devons comprendre que Dieu, quand la parole de Dieu nous est adressée à nous le lendemain nous sommes différents Amen. chaque Amen. fois, mais c'est vrai mais c'est vrai on nous dit bien qu'en elle mm -hmm, Amen. que Dieu te bénisse ma bien-aimée, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes Amen donc, si je la reçois, quand je sors de la réunion, les frères et sœurs vont voir. Ouh, sœur, telle, en tout cas. Elle était venue comme ça, comme dormant. Mais quand elle est sortie, on dirait qu'il y a quelque chose qu'elle a bu. Ah oui. On voit, on voit que. Non, non, non, non. Elle dit, mais elle est venue, Titi, mais elle sort ici. On sent que quand elle est venue, on voyait. Bonjour, sœur. Ah, bonjour. Mais maintenant on sort. Ah, Alléluia. Gloire, on oh sort. Qu'est-ce qu'il y a, Oh, Dieu est tellement bon. C'est que la parole a eu son effet. Mais toi, c'est comme, comme une tortille. On a beau frapper, on a beau frapper, toujours là. Mais c'est vrai, frère. C'est vrai. Il faut que quand la parole vient, quand elle dit que les poissons produisent et que les eaux produisent pas toute espèce. On n'a pas vu que l'eau était toujours tranquille. Oh. Non, les poissons ont agit. C'est nécessaire, mon frère et ma soeur, que nous puissions, on dit bien que nous sommes aussi la lumière. Ça veut dire que les hommes voient question de la parole dans chacun de nous. Si eux, ils ont la haine, on voit que quand tu sors dehors, tu embrasses tout le monde. Distanciation. Social. Oui. Oh oui, beaucoup de gens sont connus. On ne sait rien de toute façon. Quand on est heureux, on est heureux. Et, et puis, on nous a dit, ah, c'est sais pas si vous êtes, vous êtes au courant, hein, depuis le confinement. Ah oui, vous pouvez embrasser vos proches, c'est-à-dire vos membres de famille. Vous pouvez embrasser nos membres de famille, les serrer, parce que euh, alors euh, <rire> nous sommes frères et sœurs. Tes nonos. Non. Donc on nous a dit que vous pouvez embrasser les membres de vos familles. Que Dieu soit béni. <rire> Nous sommes heureux. Oui. Dieu est bon. Vous voyez, Dieu est toujours merveilleux. C'est pour que nous comprenions une chose qui est très importante, mon frère, ma sœur. Ce que nous avons la grâce de pouvoir avoir quelque chose de tellement merveilleux. C'est vraiment, c'est Dieu. Si nous pouvons vraiment penser, frère, paix nous importe. Vraiment, je prie avant. Nous souffrions beaucoup de ce que les autres pensaient de nous. On était tellement esclaves, on doit faire pour qu'ils ah, ne trouvent rien à redire. Moi je cherche plus. Vous savez, on était comme ça. Mais qu'ils parlent, qu'ils disent. Parce que si c'est leur profession, ils trouveront toujours. Tu auras tout fait pour que nous voyons que demain, ils vont. C'est leur profession. Ils cherchent toujours des fautes, ils vont trouver. Si moi je deviens, je fais pour qu'il voit mes mais je serai esclave. Moi il m'a rendu libre. Amen. Eh bien j'ai fini le mort. Amen. Amen. Amen. Vous savez, il est venu pour libérer Amen. les captifs. C'est pour ça que nous ne suivons pas une soeur pour voir avec le maître ruban. Ah, ah, ah, non, je ne suis, suis pas moi une sœur avec le maître ruban pour lui dire la longueur de sa jupe parce que si nous prenons cela nous aurons beaucoup de carmelites ici carmelites de l'extérieur mais quand nous sortons ici les commandes qu'ils vont faire eh oui, des lois ils vont porter ça quand ils vont voir que c'est le jour des réunions carmélites. parce qu'il y en a de ceux qui quand ils vont au bureau ils ont notre vêtement hein? ah oui. je oui quand ils vont au travail pour quelque part ici, dans cette... ils ne peuvent pas mettre des... des jubes qui sont longs bon, c'est pas le jour je dis c'est pour dire que nous sommes dans le temps de la liberté. Et puis l'Écriture nous dit que, ah, gloire à Dieu, nous sommes dans la liberté. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre comme des cochons. Voilà, on entend, on entend, alléluia. Mais fréquent, on disait tout ça quand même, Je crois que les hommes ont des fonctions, ils sont quand même matures, non Est-ce que vous comprenez ça veut dire quand même, on parle quand même à des frères et sœurs qui sont quand même... C'est pour que vous n'ayez pas toujours des arrières-pensées. Ah oui, mais non. Vous êtes assis là, la parole oui. Oh, comme il a dit comme ça. Oui, mais d'autres vont penser qu'ils vont faire... Qu'est-ce qui est qu vous Est-ce que Dieu n'est pas capable Va quand même parler à l'esprit de ces personnes-là Est-ce que vous comprenez C'est pour ne pas avoir toujours des pensées toujours mauvaises. Que quand on dit comme ça, oui, les frères vont se permettre, les sœurs, mais quand même. On nous a bien fait comprendre ici dans Corinthiens chapitre 13. Qu'est-ce qu'on nous a fait comprendre La charité. Et voilà, tu n'as pas bien dit la phrase, ne soupçonne point le mal. Vous savez, quand vous lisez la charité, il euh, y a beaucoup qui passent, mais gardez toujours là. Euh, gardez toujours là, ne soupçonne point le mal. Vous verrez la victoire. Parce que et, et, et, et les bontés, vous, vous, vous manifestez les bontés. Hein? Ah, les, ah, la bonté, mais, mais soupçonne pour le mal. Si vous avez la victoire là-dessus, c'est fini. Amen. Vous pouvez dire, Seigneur, j'ai vraiment la charité. Soupçonne pour les mal. Et le mal. Elle croit tout. Elle court venez de péché aussi. Donc, vous connaissez cela, non c'est cela, mon frère, c'est cela, parce que ce qui nous tue toujours, c'est de pouvoir penser, oui, j'ai pleuré, et c'est vrai, ça se passe, oh, mais lui, parce qu'on a, a dit comme ça, celui-ci, on va voir que demain, il va, parce qu'on parle maintenant, on a dit, oh, il ne faut pas mesurer dans de long, les on va les voir maintenant avec des, des courtes-jupes, frère. C'est comme ça que la plupart sont. Parce qu'il faut quand même dire que, parce que il faut quand même dire que, dit, que, même, dire que même si on ne met pas les, les, les langues de, les mesures des jupes, mais quand même que la foi et vous, vous devez dire à Dieu de pouvoir dire ce que vous voulez qu'il dise. Parce que quand il parle, et c'est ce qu'il dit, le peuple de Dieu grandit. Voyez-vous, c'est pour faire attention comment les diables travaillent et il fait de vous maintenant de pouvoir parce que vous savez frère et soeur il n'y a personne parmi nous qui est parfait même, même toi même qui penses aux hommes et des, tu n'es pas parfait personne n'est parfait donc c'est la grâce de Dieu qui fait que nous soyons ce que nous sommes je voudrais que quand vous sortez de cet endroit vous regardez un frère il dit la grâce divine de Dieu a fait de moi ce qu'il a fait il fera aussi de mon frère il fera aussi de ma soeur, pourquoi mon frère Parce que nous sommes au temps de la grâce. Nous, nous l'avons lu tout à l'heure, je voudrais que cela rentre aussi chez vous en vous. Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit qu il, que, que, que mais que l'homme d'uniquité ne pense, il dit, mais qu'il retourne à notre Dieu. Même si on a des mauvaises pensées, mais retournons simplement à notre Dieu qui ne se lasse pas de partout. partout. Quand Dieu pardonne, il efface. Maintenant, tu remarqueras très bien que quand tu es quand même quelqu'un, sache que si Dieu lui t'a pardonné, il a effacé, comment ne pourrais-je pas aussi avoir la même attitude pour l'autre aussi? Quelqu'un qui a eu à pouvoir bénéficier vraiment du pardon, qui s'est approché de Dieu, qui a cru, qui a reçu la grâce, il va être miséricordieux envers beaucoup de personnes ce serait certain ce que la Bible dit. Donc nous devons réaliser qu'effectivement que il est question de chacun de nous individuellement. N'oubliez pas ce que vous avez entendu, la poutre par rapport à la paille. On voit souvent la paille dans l'œil du prochain mais la poutre qui est dans notre œil on ne le voit pas. Nous sommes dans un âge, dans un temps où chacun et puis Dieu ne nous a jamais... Moi, je n'ai pas vu ça. Peut-être que je... je vais encore continuer à pouvoir lire. Je lis toujours. Hein? Dieu ne nous a pas établi des juges pour juger nos frères et nos sœurs. Il y a une chose que Dieu nous a donnée. Donc, je crois que chacun de nous doit se souvenir. Il nous a dit une chose. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples » Si vous vous jugez bien les uns et les autres. Vous voyez Il dit bien que si vous vous aimez les uns et les autres. Dieu ne nous a pas établi des juges, mais il a fait de nous des amoureux. Est-ce que vous comprenez Ça dit, Mais c'est vrai. Mais c'est ce que Dieu a fait de nous. Qu'est-ce qu'il nous a dit Aimez-vous Ça veut dire qu'on doit quand même. C'est l'amour, non donc quand on a l'amour, on est des amoureux quand même. Donc ce que Dieu nous a laissé, c'est l'amour. Savoir frères et sœurs, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si votre cœur n'a pas été changé. Parce que le cœur de pierre que vous avez, c'est toujours le cœur qui juge les frères et sœurs. Qui condamne les uns, qui condamne les autres vêtements. Tu vois toujours le mal parce que ton cœur est un cœur de pierre. Mais quand ce cœur-là a été changé, alors là, le regard devient différent. Il faut que le cœur soit changé. C'est pour ça que la Bible me dit « Leur cœur fut vivement touché. » Je ne répéterai jamais assez cela, mon frère. Quand le cœur a été touché, on n'avait pas à pouvoir beaucoup expliquer ou pouvoir dire qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut aimer ton frère, il faut aimer ma soeur. Non, l'amour s'est manifesté tout seul. Mais si vous regardez avant, ils ne s'aimaient pas, ils ne se connaissaient pas. Mais après, que le cœur soit vivement touché. Frère, on vient ici comme des étrangers, pourtant on dit qu'on est frères et sœurs. Oui, on est encore des étrangers. L'un envers l'autre, on est étrangers, parce qu'en fait, on a des freins pour celui-ci, pour celui-là. Effectivement, c'est ça le problème. Vous avez remarqué que dans les scènes d'écriture, lorsqu'on les a flagellés, Pierre et tout ça, les autres, effectivement, vous savez ce que la Bible dit ils allent vers les leurs. Bon, toi aujourd'hui, où est le tien Déjà, celui qui est assis à côté de toi, tu ne le sens pas. Quand on va te fouetter <rire> <rire> Où est ton leur à toi Vers qui tu vas aller Tu vas qu'on passe à chercher lesquels Je ne l'aime pas trop. Vers qui je vais aller prier Dieu comme aux apôtres. C'est ça le problème. Il faut que tu aies tes leurs. Comment on dit le leur. que Dieu vous bénisse Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. à toi, la gloire. Oh ressuscité. A toi, la vie.